Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 Alors effectivement j'avais annoncé que je faisais une grosse pause... Mais bon voilà donc j'ai refait quelques petites parties tout seul pour voir un peu comment ça se passait effectivement bon il y a des choses qui sont possibles on peut toujours s'amuser un petit peu quand même donc étant donné quand même tout seul c'est pas super fun voilà je fais cette petite vidéo pour vous appeler tous enfin tous ceux qui sont motivés à venir me rejoindre sur Origin le battle Battlelog partout où vous pouvez et me contactez voilà, si vous êtes intéressé par euh, faire essayer de monter une petite escouade pour euh, faire quelques parties et euh, éventuellement enregistrer dessus aussi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert à pas mal de propositions, euh, je vous filerai pas mon Skype directement, mais voilà, contactez-moi d'abord par Origine ou Steam ou ce que vous voulez. Et il n'y aura pas de soucis. Voilà, et eh bien je vous dis à bientôt et euh, portez-vous bien. Ciao ciao. sur Cet objectif est notre cible. Давай же